Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager le direct. Et je ne vais pas durer dans ce direct. C'est pour dire à Moussa Moïse et à ses petits. Il y a des gens qui m'ont appelé ce soir. Et Damaro, tu as entendu, tu as vu la vidéo de Mamoud Sila, le vocal de Mamoud Sila, mais vous aussi. Vous connaissez bien Mamoud Sila. C'est comme moi, Damaro, vous me connaissez. Vous savez, ces gens-là, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait pour qu'on puisse se taire qu'on ne parle plus du CNRD, qu'on ne critique pas le CNRD. Ils ont l'argent, c'est des narcos. Et en plus, il n'y a pas de développement. Plus de combien de Guinéens aujourd'hui? Assis. 15 000 15 000 enseignants contractuels qui ne sont pas payés plus de 8 mois donc plus de 15 000 enseignants contractuels qui ne sont pas payés et plus de 14 500 personnes qui ne sont pas payées au niveau de la fonction publique attendez Bloquer ce maudit, ta mère ou ton père. Donc, Mamoud Silla, ils font du montage parce qu'ils ont tout fait pour nous faire taire, pour nous corrompre. Moi, je vous ai dit, moi je ne peux pas vomir et réavaler cela. Non, jamais plus grand. J'ai même entendu que oh, non, Damaro veut négocier. Et, alors. <rire> Moussa Moïse et leur groupe. Voilà, vous souffrez de... Moi, je vais négocier. Si moi, je veux, là, je ne vais même pas consulter quelqu'un ou bien. Je vais sortir ici. Si, si vraiment, c'était dans l'intérêt du peuple. Mais regardez ce qu'il faut à Mahmoud Silla. Mais c'est souvent des, des gens qui ne réfléchissent pas. Vous voyez chaque jour, Mahmoud Silla qui fait des vidéos. C'est-à-dire, quand tu dis un mot... Tu vas dire tout de suite euh, le poutiste. Parce que le plus souvent, euh, Mahmoud aime dire le président Alpha Condé. Moi, je lis toujours le Fama. Donc, quand il insulte les gens là, il dit où il dit le nom du président Alpha Condé Il dit président Alpha Condé, ils prennent ça. Où il va pour taper sur ces gens là, les narcos là Où il va Il les insulte bien ils font du montage. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Mais quand vous regardez Mamoud chaque jour, il fait des vidéos. Qu'est-ce que Mahmoud a foutre avec ces rien Codéci. des faux types comme ça. Donc, je fais la vidéo pour dire à tous ceux qui ne font que m'appeler. Mais vous-même, vous voyez la page de Mamoud Silla. Attendez, je vais taper devant vous. Hein. C'est ma voici Facebook. Je tape Mamoud Silla. Mamoud n'a rien à faire pour aller. Regardez. La dernière vidéo même de Mahmoud Silla. Vous avez vu La dernière vidéo de Mahmoud Silla. Il y a même, il y a, je crois, voilà, il y a 10 heures de cela. Deux heures, il a partagé. Hein? Mahmoud Silla va venir attaquer le président Al Fakone pour aller où Donc, ça va pas chez vous. Ce n'est pas la vidéo de Mahmoud Silla, ça. Mais comme ils sont paniqués, Parce que tout simplement, uh -huh. le président Alpha Kondé parlait de lui avec fierté. Voilà. Donc, vous avez compris. Je vous dis, ils sont paniqués. Ils ne savent plus où mettre la tête. Toi qui dis, Yaya Soumaro, toi tu es banni ici. Moi, je pas les hypocrites d'arrêter. Les imbéciles sont en train de voler. Hein Surtout, vous, nos parents Konyanke là, vous qui aimez parler tout, toujours, Asinta, Abontano. Dites-nous, vous, nos parents Konyanke là, que dites, ah Damaro, il faut laisser. Amara a enlevé ça où La maison là. Presque 2 millions de dollars. Amara a enlevé ça où Lousséni et moi pour une histoire de 20 millions. Lousséni, est-ce que ah, le vaurien de Amara, il peut se comparer à Lousseni, Ils ont les mêmes études ils ont le même savoir-faire. Mo kunda su yaminu ou me wuri la hein bara blanc du du moyako fils Vous n'avez même pas honte. Ay kala Konyaka salam Konya wara le konya mais fils du l'homme balieu mo ma amara ou les fils l'homme son papa était le chef d'état-major de Lansanakonté. Son papa n'a pas fait le coup d'état. Parce que Amara est narco, Doumouya est narco, Idiamine est narco, Bala est narco. C'est pourquoi Parce qu'ils allaient tomber. Ils ont sauvé leur tête. Sinon, le papa d'Amara était le chef d'état-major, le dernier chef d'état-major des armées de, de feu général générale Lansanakonté. Pourquoi le papa d'Amara n'a pas fait le coup d'état Son papa était fidèle. Mais un bandit comme Amara est-ce que son papa a, a pu avoir une maison pareille Il était chef d'état-major. Son papa n'a pas une maison pareille. Mais le bandit de Amara, des plaisanteurs comme ça, des vauriens, vous allez venir nous dire de soutenir des vauriens comme ça. Il a acheté la maison à presque 2 millions de dollars. Malgré que l'Assemblée qui n'a rien à voir, ils ont dit comment ils ont réparti l'argent. Il est resté 6 milliards. Dans ça, fait ce qu'il veut de cet argent. Personne ne parle de ça. Maintenant, nous et moi dans ça. Balilou. On met plus de 14 500 personnes à la retraite. Vous ne parlez pas de ça. Plus de 16 000 enseignants contractuels. 8 mois, ils ne sont pas payés. Vous ne parlez pas de ça. pas, ils ne sont pas payés. Vous ne parlez pas de ça. Kini Balilou nous fait. Fissurilom l'homme bali des vauriens. Amara va enlever l'argent pour acheter une maison là-haut. Si ce n'est pas pour voler. Son papa était là, son papa n'a, son papa na pas été traite. Fais généralement, ça racontait pas à son âme. Il était mourant, il était couché à Wawa. Mais le papa d'Amara, pourquoi il n'a pas fait le coup d'État Pourquoi Amara n'a pas dit à son papa de faire le coup d'État Fissurilom l'homme Toi, on te nomme directeur de l'école militaire. Fissurilom l'homme tu les vois orgueilleux, musokotano malo belliou. Ça rendanceu moi kunda suya menoni. Komorobe, Morobe et moi menue malo Des gens qui passent tout leur temps derrière les petites filles, a nommer. Sonapi n'a pas nommé sa copine là-bas. Des pervers comme ça là. Où oui, vous voulez qu'on vous respecte? Kambe bamorokun bansa menoni. Moi en tout cas, ma foi y'en a. Demi te fait quoi? Moi je t'insulte en privé. Venez me parler encore. Non, il faut laisser ces gens-là. Au départ, vous n'avez pas vu mes vidéos ici On a conseillé Dumbuya ici. Moi, je l'appelais mon beau. Vous n'avez pas vu ma vidéo là ici Ou bien on m'a payé Est-ce qu'on m'avait payé pour ça Quand je le disais, mon beau, je savais pourquoi j'ai fait tout ça là. Pour le conseiller. Mais que quelqu'un soit pour dire que oui, on m'avait donné quelque chose. Mais quand j'ai compris que non, ces gens-là, c'est des arrogants. Quand j'ai compris que c'est des faux types... Et lorsque j'ai compris que ces gens-là... On ne peut pas les conseiller... Ah ouais, là, je, je me suis mis dans ma peau vraiment du général... Contre ces gens-là... Moi je suis sorti ici... J'ai conseillé ces gens-là... J'ai tout dit... J'ai appelé Doumbouya mon beau ici... Est-ce c'est quelqu'un qui m'a appelé pour me pour dire de faire ça J'ai fait ça pour le bien du pays... Mais quand on a des vagabonds, des voyous... Des bons arrières à la tête... C'est comme ça il faut les traiter... Parce que ces gens-là ne connaissent pas le respect. Ils n'ont pas droit au respect en plus. C'est des voyous. Je répète encore, c'est des voyous. Voilà. On a affaire à des voyous. Si c'est ce que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas entendre. Mais pense que le pays n'appartient qu'à ces voyous-là. Ils viennent humilier les gens de personnalités. Le président va était là, il était opposé à celui d'Allah. Mais il l'a fait sortir de sa maison. Il lui a humilié comme ces gens-là l'ont fait. Mana, Mana, Mo Saranda, Saranda, Outan et Kablam, Diamanakuna, Mou, Kunda, Outan et Kablamanakuna, Mou, Foufafou. Moi, je vous ai dit, je vous ai dit, ne changez pas, hein. Moi, en tout cas, je ne vais pas changer moi je suis déterminé à fond des bandits comme ça donc euh, pardonnez la famille mais hey, Mamoudou Sila n'a rien dit c'est eux qui sont en train de monter même demain pour moi vous allez voir uh -huh. ça dit c'est des personnes mal intentionnées moi c'est pourquoi quand des gens m'appellent ah Damaro il faut voir aussi il faut te taire il faut prendre pour toi hein même si tu ne soutiens pas là hey, c'est pourquoi même quand tu parles avec eux, tu ne fais pas attention seulement, ils vont t'enregistrer, c'est pour prendre ça, te discréditer. Pour venir dire, Ah Damaro, voilà, vous avez vu, il fait tout ça là pour de l'argent, c'est rentré, c'est sorti. Mais tandis que c'est eux qui sont en train de se mettre à terre, faut pas les voir comme ça. Hein. Dans le noir, eux-mêmes, ils sont là à supplier, pardon. Mais si une fois qu'ils ont l'occasion sur toi, ils vont taper sur toi pour dire. Quand ils viennent toi, voilà, ils vont te faire enregistrer. Sinon, tous les blogueurs-là, même si les blogueurs-là veulent des milliards aujourd'hui, et voilà, le CNRD, ils vont le faire. Parce que c'est des gens, ils sont allergiques aux critiques. Ils sont allergiques aux critiques. Palmer, moi, je vous ai dit, si je voulais prendre l'argent de ces gens-là, il y a longtemps, j'aurais déjà pris... Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Vous n'avez pas vu leur limite la dernière fois qu'ils que ont fait sortir Damaro de, de la maison. Même, même si ça, c'était vrai. Qu'est-ce que ça, ça avait? Ça à voir avec mon combat. Mais tout ça, il fallait voir leur blogueur. Hey, oh, C'est fini. Damaro, après. Wallah, si moi, Damaro, j'étais malhonnête. Si j'étais malhonnête, Ya, je ne savais pas que non, il y a des bonnes personnes pour moi Lorsqu'ils ont dit ça Il y a des bonnes personnes aux états unis ici. Ils disent Damaro, pardon viens loger chez moi J'ai dit mais eh, de quoi vous parlez Si je voulais prendre de l'argent Il y a des gens même qui disent hey, Damaro, on va t'en... J'ai dit hey, demandez à tout le monde J'ai dit je ne veux l'argent de personne Si j'ai besoin je vais vous dire J'ai dit ça n'a rien à voir avec ce que ces gens là Mes ennemis veulent faire croire Oh non, si moi je voulais, si j'étais malhonnête, là, je pouvais prendre l'argent de toutes les bonnes personnes qui m'ont appelé Damaro quoi, mais demander les 5 francs ceux qui m'ont appelé ici, qu'ils ont des maisons, il n'y a personne dedans Damaro. J'ai dit non, j'ai dit c'est tout ce que les gens là pouvaient faire contre moi. J'ai dit c'est tout ce que ces, ces gens là pouvaient faire contre moi et pour eux, vous n'avez rien compris. Moi, je vous ai dit, vous allez vous fatiguer. Nous, le combat-là, quelle que soit la durée, Inch'Allah, ça va triompher. Des bandits, des voleurs comme ça, vous venez prendre le pays en otage des toccards. Vous ne pouvez rien apporter. Changer, changer les conditions de vie des Guinéens. Vous êtes incapables. Vous avez mieux le sac de riz. Vous avez créé combien d'emplois Bande de vauriens que l'État, c'est la continuité. Moi, je vous avais dit ici, Founa là, t'es là, là. Mais, Amado, si ce n'est pas les narcos, c'est quoi Hein Si ce n'est pas les narcos, depuis le début du coup d'État, moi je vous ai dit que c'est les narcos. Après, vous avez vu les saisies des de tonnes de cocaïne saisies en Guinée. Si ce n'est pas un gouvernement narco, dans quel pays du monde un, Même, même vers, le, vers la Colombie, là, vous n'allez pas voir ces saisies récordes paré. 3 tonnes, de coca 3 tonnes de cocaïne. C'est seulement qu'en Guinée qu'on peut voir ça. Parce que le patron lui-même, Mamadi Doumbouya, c'était son métier en Hollande. Amara aussi. Oui, pareil. Je vous ai dit les quatre là. Il faut, il faut chercher à comprendre pourquoi c'est les quatre là qui se sont retrouvés à la tête. Parce qu'ils étaient dans le réseau des narcos. Voilà. Ils étaient dans le réseau des narcos. Sinon, Comment on peut laisser des colonels si c'était le coup d'état de l'armée? Mais ce n'était pas le coup d'état de l'armée. L'armée s'est laissée euh, trahie totalement. Voilà. Le fait que les gens là sont venus mentir, qu'à via Falou Nyane, Kouprésal Fakonde, Kobra condamné, Kate Bola qu'après trois mois, donc, comme vous avez un brodi, qualial brodi n'y des menteurs comme ça, Nafilu. Almana Aleman Kasura commandant capitaine allumana, allumana lo. et capitaine, général Almana Belassi, Fisserilom Balilou Soutaloumina. Et aujourd'hui, eux, ils sont en train de voler. Hein? Montrez-moi, montrez-moi un colonne, un général, un général de l'armée qui a ça, la maison que Amara vient d'acheter là. Montrez-moi. Mais la Kriev, personne ne parle de ça. Ali Touré, na na na na comment je vais dire ça en, en sous, sous même? Na langoué, na ganaki. Ali Touré, Ali Touré. Quand je dis tu es un vrai langoué, Aha. Uh -huh. amara ça c'est chez amara ça. Criée, criée, des plaisanteries ils sont là qu'on a. Nous on est venu, oui, ça c'est chez amara. Etant à Touré Langoué Va saisir ça maintenant Va saisir 1. Donc euh, la jeunesse On doit franchement On doit se réveiller On doit pas laisser ces bandits là venir Prendre le pays en otage Et tout ce qu'ils sont en train de faire C'est de faire sortir l'argent maintenant Wallah ces gens là Ils ont déjà leur plan B Tous les ministres du CNRD La majorité dit Tous les ministres quand vous prenez 95%, ils ont leurs femmes à l'étranger. Tout ce qu'ils gagnent aujourd'hui, ils ne font qu'acheter des maisons, essayer de construire quelque chose, parce qu'après le pouvoir, là, la Kiev là, ça va parler. Vous n'allez pas humilier, arracher la maison de Lasseludalé, maison de Sidia, humilier les, les anciens dignitaires. Vous, vous avez fait un petit temps, vous avez rendu compte. Lorsque vous êtes venu, vous avez trouvé combien au trésor public Vous avez trouvé combien au trésor public des bandes de l'homme comme ça, là. Moussa Moïse, tu sais, moi, je t'ai beaucoup respecté, mais je vois que tu deviens insolent, go. Toi, bébé, Apouchou, j'avais beaucoup d'estime pour toi, mais j'ai compris que vous êtes insolent. Voilà, et vous n'avez pas volé, hein. Parce que tu viens, tu as été formé dans le bar-café. Votre boulot là-bas, c'est enregistrer les gens. C'est ça le travail, c'est ça le boulot du, du bar-café de Girassi. Les ministres, quand on t'appelle ils Te mettent à l'écoute, ils ne font que enregistrer ou ils vont dans ton bureau, ils ne font que enregistrer. C'est pas ce que vous avez fait à Sidinja hein? et c'est pas ce que vous avez fait avec euh, le ministère des TP des poutistes là. Yaya, so donc toi aujourd'hui, c'est contre les blogueurs Tes petits là, c'est contre Mahmoud Silla aussi. À Matou, non, je. Mon frère, je connais la maison que Amara Amara a achetée. Je sais, il est en train de construire encore. Nous sommes au courant de tout ça. Il est en train de construire à Kouria. On est au courant de tout ça là. Yep. Et, et là, Amara pense que non que Dangale est mort ou quoi Et à lui il a il a il a mort bah Kanaka via la Damaroula, via Viala Dr Diagne ou que, que ceux-ci là ont volé, c'est rentré, c'est sorti. Et pendant ce toit, toi, Amara, au Canada, ta famille, vous êtes en train d'acheter une maison au Canada. En Guinée, tu es en train de construire des écoles. Tu es en train de construire des villas partout, des, des étages. à bouton, que non, que taux, hein? non, mais ça après, après CNRD qui va être intéressant, quoi. Après CNRD. C'est-à-dire, les Guinéens seront. C'est là que vous allez savoir ce que ces gens-là ont fait comme bêtises dans ce pays-là. C'est pourquoi les voleurs-là ne veulent pas partir. Quoi, la maison que Amara a achetée Mais c'est à Bessia Port 1. La maison, c'est à Bessia Port 1. Regardez la maison. C'est à Bessia Port 1. C'est à Conakry là-bas. Celui qui avait la maison là. Lui, aux états unis c'est quand on dit les, les boss, il fait partie. Le monsieur, il a l'argent. Voilà. Depuis le temps de l'an, ça n'a Je crois qu'il a deux ou trois de ça à Conakry là-bas. Et pourtant, même il ne part même pas. Ce sont ces petits qui vont là-bas. Toi, Amara, tu vas venir acheter ça. Toi, tu as l'argent pour... Hein? Tu as pris l'argent là où la Kriev, dites nous. Et puis, il prend ça, il met au nom de sa maman. Tati est devenu Hakimi Féo. Quand on dit Akimi, c'est ceux qui jouent au ballon. Mais pas qu'un voleur comme toi, Amara. Vous serez tous exposés devant le peuple de Guinée. Allez Kamara. Beka, Konyaka de Béka Bominon. Konyaka de Rankerima Beka Bominon. Voilà. C'était pour, pour un jeune Cognacé, Mais le gars, il n'a rien à foutre en Guinée. Le gars, lui, il gagne beaucoup d'argent ici aux états unis Il n'a rien à foutre. Moi, tu sais, quand, quand tu m'as montré d'abord, j'ai dit non, non, non, non, je ne crois pas d'abord. La maison là. Moi, d'abord, la maison, depuis le temps de feu, je n'ai rien Je connaissais la maison là. Quand on m'a remonté l'information, j'ai dit non, non, non. J'ai dit non, ce n'est pas vrai. J'ai dit non, non, non. Et quand j'ai vérifié vraiment, le bandit a acheté et il a mis au nom de sa maman. Demain, demain, quand on va parler, Amara, toi, ta maman avec quoi maman avait, Et quand on a que moi, Ibadoya. Ta maman, elle a fait quoi dans sa vie Pour pouvoir acheter la maison, là, Amara. Hein Après moi, la boutou ah non, les autres, là, ils ont volé, c'est rentré, c'est sorti. Mais voici, hein? ça c'est chez Amara. Mais vous n'allez jamais entendre les journalistes du bar-café, les gens parler de ça. Ils ne vont jamais parler, toucher de ça. Je dis, la villa, c'est... le monsieur même lui a donné presque cadeau comme ça. Ça, c'est une maison de plus de 3 millions de dollars. Mais comme il a ça depuis longtemps. Voilà. Merci. Allô, camara. C'est les Américains même qui, qui habitaient là-bas. La maison là. Attends, je vais vous montrer le décor. Le type, il a... Bon, ça c'est depuis longtemps. Hein. Regardez à l'intérieur. Regardez, il y a piscine, tout. Pff, toi, un petit colonel vous rien, tu n'as rien foutu dans l'armée. Toi, tu vas aller... Tu, veux, tu connais le goût. Hein? Regardez. Ce sont les lits. Vous voyez? Après, ça pouvait venir se flanquer devant nous. Nous, c'est la refondation des voleurs, vous voyez? Hein? Des voleurs! On vous dit de laisser les autres organiser des élections. Mais des gens qui ont tué le 5 septembre. Hein? Voilà? Allou euh, la maison, 5 000 dollars. On, on payait au propriétaire 5 000 dollars par mois. Ça, c'est presque 50 millions. Je vous dis, la maison, hey, le type, il a deux ou trois de ça à Conakry. Lui, il a sa compagnie ici. Il fait, bon, je ne vais pas dire son métier, mais il fait vachement d'argent. Il fait beaucoup d'argent. Il, il fait beaucoup d'argent, le monsieur qui a vendu la maison là. Il est beau il est autre encore de l'autre Après, il il il Vous avez vu? L'autre à là-bas. Donc euh, Amara, tout ce que vous allez faire dans ce pays, nous nous serons informés à la minute. Donc c'est pourquoi si vous faites du bien là, si vous étiez intelligent là, c'était de libérer tout le monde, les gens là. Mais moi je vous ai dit, oh, je vais... si je vous pardonne, je vous ai dit, mais que moi si je pardonne le CNRD. Ça c'était avant. Mais comme vous êtes insolent là, nous aussi, on va être comme pareil. Vous ne connaissez pas le respect. Vous vous dépassez. Qu'est-ce que vous aviez comme savoir Qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée que Docteur Kassori n'a pas apporté Qu'est-ce que vous avez donné que Elatiloudale n'a pas donné Qu'est-ce que vous, vous avez donné que Sidia n'a pas donné Des vauriens comme ça. Des orgueilleux. Votre premier ministre Gomu. Un guignol comme ça là. Le dernier des premiers ministres dans le monde. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, qui peut prendre Gomu comme premier ministre? Qui peut prendre Gomu comme premier ministre d'un pays normal? Hein? Qui peut nommer Gomou premier ministre d'un pays? Non. Ça veut dire que mon est quoi. que la mort? À part l'arrogance, qu'est-ce qu'il peut faire encore? <rire> la Guinée, Voilà faut voilà, voilà body Bon, voici pour Morikonde. Morikonde aussi. <coughs> voici pour Morikonde. Bon, pour Amara, c'est que le légionnaire, j'avais montré pour Mamadi Dumbuya. Ça, c'est à Dubreka. Des bandits sont venus à part voler seulement. Qu'est-ce qu'ils peut faire? Hein? <rire> je dis les gens là c'est des comédiens. Hein? C'est-à-dire les gens quand j'ai dit c'est des comédiens, le SMIC guinéen qui était à 400 000, 400 000, eux ils disent 1 760 000 francs. Je vais m'arrêter ici, la famille. Le combat continue. On est ensemble. Kala nous aide. N'hésitez pas. Vous avez des infos. Envoyez sur mes deux pages Ma Guinée d'abord, Ma Guinée 224. Vous avez des infos. Je vous ai dit N'hésitez pas. Nous n'allons pas vous exposer. N'hésitez même pas pour ça. Donc, écrivez-moi en privé sur Ma Guinée d'abord, Ma Guinée 224. Vous avez des infos. Bon. Comme vous me connaissez déjà, on ne dit pas le nom des sources. Mais il faut exposer. Ce que vous voyez, c'est anormal. Ne gardez pas pour vous-même. Il faut exposer ces gens-là. Il faut que les Guinéens sachent tout sur ces bandits-là. Donc, euh, Ibrahima Bourgeois, Yassane, bonne nuit à vous. Merci à tout le monde. Le combat continue. Diallo Alpha, merci. Shakuma. merci à vous. Mohamed Fatmata. Merci à vous, Dura Doura, merci à vous. Palmer le DG Sako, merci. Adjabo Boba, mon frère Kouivogi depuis la France, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Alexandre Pivi, merci à vous. Et Hélène Haba, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny. Aliou Kamara, merci. Merci à tous les patriotes. bas les putschistes. donc je vous ai dit le montage sur Mamoud Sila, vous connaissez Mamoud Sila. Allez-y sur la page de Mamoud Sila, vous allez écouter Mamoud Sila. Même moi là, demain là, ils vont monter ma voix aussi. Oh. Ne venez pas dire ici autre chose. Ils ont dit ici, Damaro, on a chassé Damaro, Damaro n'a pas de maison. Mais chaque jour, Damaro fait des vidéos. Damaro mange. Damaro fait, Damaro fait son Uber. Damaro n'a jamais demandé à quelqu'un ici, donnez-moi de l'argent, ou bien hé, hey, cotisation, j'ai mis quelque chose. Damaro n'a jamais. Mais tellement qu'ils sont perturbés. Affaire de femmes, ils ont envoyé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre nous maintenant? Quand tu es béni là, ils vont insulter, fatigués, ils vont se taire. Mais ils n'ont qu'à continuer à insulter. Ils vont insulter un jour, deux jours. Tu ne les réponds pas. Eux-mêmes, ils vont s'asseoir. Eh? Alors lui là. Parce que tout le but, c'est ça. Quand ils viennent insulter ou bien ils viennent mentir, tu perds ton temps à te justifier, tu perds ton temps à les répondre, tu oublies l'essentiel, ce qu'on vient de faire, exposer ces bandits-là. Ceux qui sont en train de voler dans le pays, ils ne veulent pas qu'on parle de ça, qu'on vienne s'occuper des fouillantés, des blogueurs blacouros, des blogueurs blacour là C'est ceux-là qu'eux, ils veulent, qu'on vienne s'asseoir pour les répondre. Là, ils vont dire, voilà, on a réussi au moins à les focaliser sur des choses inutiles. Nous, on a dépassé ce niveau-là. Voilà. Donc,